Allo toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau décor qui est temporaire. Le vrai nouveau décor tu le découvriras normalement la semaine prochaine. Tu ne devrais pas être trop dépaysagé je pense. En ce moment j'essaie de calibrer un petit peu la direction de ma chaîne. Alors comme tu l'as vu je publie plus régulièrement. On se retrouve à chaque fois une fois par semaine avec une nouvelle série de vidéos. Donc je teste à chaque fois les thématiques des vidéos, voir celles qui te plaisent le plus mais aussi celles qui me plaisent le plus à faire. Cette semaine, pour la première fois sur la chaîne, une nouvelle série de vidéos qu'on me demande depuis très longtemps. Je pense depuis au moins que j'ai commencé à faire des tutos sur la photo, c'est-à-dire les retouches. Alors je ne les ai pas faites tout de suite parce que je t'avouerais que je me sentais pas légitime à les faire. J'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur assez souvent. J'en parlerai dans une vidéo qui y sera consacrée, je pense. Une petite aparté, chaque professionnel de la photographie et de la retouche a sa propre façon de faire. Certains ont une façon de faire très académique et d'autres, comme moi, se forgent en mangeant des centaines de tutos et on va en tirer le meilleur pour finalement avoir notre propre façon de faire. Donc pour moi, il n'y a pas de façon ultime de retoucher prendre ce que tu as envie de prendre en chaque vidéo. Je t'invite d'ailleurs à faire ça avec la mienne. Peut-être que certains en regardant la vidéo vont trouver que je fais des absurdités, mais au final, moi, je m'en fous. Pour moi, tant qu'on arrive au résultat voulu, et eh bien, c'est ce qui compte. Assez bavardé, on s'y plonge tout de suite. Tout d'abord par ouvrir Lightroom. Bienvenue dans Adobe Lightroom, Jordan. Merci. Prêt à faire une démonstration de vos aptitudes uniques de retoucheur Il flatteuse. Ouverture du catalogue, doré. Veuillez sélectionner votre set photo. Normalement, je l'ai configuré pour que ce soit la photo qu'on va retoucher aujourd'hui qui apparaisse directement. Et c'est ça, Tadam. Parfait. Donc aujourd'hui, ça va être un petit portrait en plan américain, donc un petit peu sous les hanches. Je trouvais la composition intéressante. Vu l'ambiance que je veux lui donner, je me suis dit que ce serait cool de le faire avec vous. Aujourd'hui, moi, mon but pour cette retouche, ça va être de lui donner... Un côté un petit peu plus sombre et cinématographique d'ailleurs ce qu'on retrouve assez régulièrement dans mes photos et que j'aime beaucoup par quoi je commence d'habitude je commence toujours par refaire le cadrage s'il n'est pas parfait là honnêtement je suis vraiment content du cadrage que j'ai fait j'ai pas trop à y retoucher je vais juste toucher un petit peu à l'angle donc ça ça va nous servir par exemple à redresser un petit peu la photo vous voyez hop voilà pour qu'elle soit bien droite comme vous le voulez, ou pas d'ailleurs. Ensuite je regarde l'histogramme, si j'ai fait des erreurs à la prise de vue, donc là on s'en sort plutôt bien, il y a peut-être des noirs qui sont un petit peu trop foncés, des blancs un peu cramés, mais c'est très léger et très vite réglable. Par ailleurs je te conseille toujours toujours pour avoir un maximum de liberté dans tes retouches de prendre tes photos format raw c'est le format brut et non le format jpeg c'est tout à fait faisable de retoucher une photo en format jpeg mais ça va te limiter vraiment dans les possibilités de retouche et de rattrapage si jamais tu te foires sur la balance des blancs et sur l'exposition notamment pour en revenir l'histogramme c'est ce qui va te permettre donc de voir un petit peu comment tu as pris ta photo au niveau de la lumière donc là elle est plutôt pas mal pour régler ta balance des blancs si jamais elle n'est pas correcte, tu vas venir sélectionner cette bête et essayer de trouver un endroit sur ta photo qui est d'un blanc pur. Et ensuite, tu vas appuyer dessus et Lightroom va en fait balancer pour que ce soit la balance des blancs la plus fidèle à ta photo. Là, comme tu peux le constater, en fait, ça va refroidir ma photo parce que moi, comme je te l'ai expliqué, je réchauffe toujours volontairement ma balance des blancs. On va voir la différence. Voilà. Moi, je préfère la mienne. Ensuite, tu vas pouvoir venir ici régler l'exposition de ta photo. Donc, la mettre plus lumineuse, moins lumineuse. Là, pour moi, la prise de vue, j'en suis satisfait. j'ai pas besoin de la bouger. Au niveau du contraste, moi, ce que je fais toujours, c'est que j'en fait, en enlève un petit peu. Pourquoi Eh bien, en fait, c'est que ça va me laisser plus de liberté dans le contrôle de mes paramètres qui arrivent ensuite. Ça, c'est mon premier tips mon deuxième si tu comptes celui de la balance de blanc. Ensuite là moi ce que je vais vouloir faire c'est enlever un petit peu de haute lumière. Puisque là de toute façon sur mon histogramme il m'a dit qu'il y a trop de haute lumière. Au niveau des ombres il me dit qu'il y en a un petit peu trop mais moi je suis correct avec ça. On va essayer d'enlever un petit peu de blanc. Et là hop il quand on ne s'est plus allumé ça indique qu'en fait il n'y a plus aucune haute lumière qui est cramée. Au niveau des noirs. Là il me dit que c'est dans les rouges que les noirs sont trop forts. Au niveau de la présence maintenant, moi je te conseille de ne jamais, jamais toucher au bouton clarté. Parce que pour moi le clarté il est utilisable surtout pour les paysages mais pas pour les portraits. Sinon ça donne un effet vraiment je trouve dégueulasse. Disons-le moi je trouve que c'est dégueulasse. Je vais plutôt avoir tendance à utiliser texture qui lui va plutôt donner du détail au grain de peau de ta modèle par exemple ou de ton sujet. Et mais toujours à faire avec parcimonie je vais utiliser un petit peu de correction du voile c'est un petit peu comme le contraste mais plus léger je trouve la vibrance et la saturation ensuite ça c'est quelque chose que je vais généralement régler à la toute fin et maintenant on passe au réglage de paramètres qui sont pour moi les plus importants c'est à dire le réglage de courbe, qui va te permettre de vraiment changer beaucoup ta photo donc là, à ce niveau-là, là, tu as un réglage avec des points. C'est-à-dire que tu peux cliquer dessus. Et tu peux bouger les points. Ça va changer ta photo comme ça, ta courbe. Donc là, les points qui se situent à gauche, ça va être les points qui sont dans les ombres et les noirs. Ici, ça va être le milieu, donc les mid -tones. Et là, ça va être évidemment les hautes lumières en haut. Donc moi, ce que je fais généralement, là, je choisis de le faire avec les chiffres pour être plus précis ça dépend vraiment de mon mood alors au niveau des hautes lumières je vais les augmenter un tout petit peu au niveau des tons clairs je vais baisser légèrement et au niveau des tons sombres ça on va baisser pour les augmenter voilà et tu peux le voir, en fait, ma courbe fait comme une sorte de S. Ça, c'est généralement un schéma que tu peux retrouver assez couramment. Ensuite, tu as les courbes de couleurs, qui sont les, les trois grandes couleurs que tu retrouves un petit peu partout. Ici, je vais jouer, encore une fois, avec la courbe pour obtenir une ambiance que je veux. On passe à la verte. Donc, comme tu peux le voir, si je baisse, ça va aller vers le violet. si j'augmente, ça va aller vers le vert enfin le bleu, alors comme d'habitude hein, ne pas aller dans l'abus et des fois ça ne saute pas aux yeux que ce qu'on est en train de faire et c'est pas forcément formidable et voilà pour moi j'ai fini mon réglage au niveau de mes courbes, on peut se faire un petit avant après pour voir la différence, voilà là tu sens déjà que la photo est bien plus définie et plus présente. Ensuite, on passe à ma partie préférée, c'est-à-dire le réglage des couleurs, donc de la teinte, de la saturation et de la luminance. Donc la teinte, ça va changer la couleur en elle-même. Donc là, tu as toutes les couleurs qui sont présentes que tu peux changer sur ta photo. Par exemple, là, moi, je vais vouloir changer les verts et mettre un petit peu plus vert bleuté. Le turquoise pour le pousser plus vers le bleu. Le jaune, un peu plus vers l'orange. Donc ça, c'est les couleurs qui sont présentes dans ma photo. Il y a également le rouge. Je vais vouloir qu'il soit plus rouge que violet. Ensuite, je vais m'attaquer à la saturation. Là, ça va être très important pour changer l'ambiance de ma photo. Par exemple, moi, le décor qui entoure mon sujet, eh bien, je vais vouloir qu'il soit plus sombre, moins saturé. Donc là, on va aller dans les verts et on va les désaturer un petit peu. Et dans le vert, il y a quoi Il y a aussi du jaune. Donc on va désaturer le jaune. Voilà, vous pouvez déjà voir que là, mon sujet ressort déjà plus. Et moi, j'aime beaucoup cette teinte de vert. Par exemple, pour la luminance, donc ça va rajouter de la lumière à tes couleurs. Par exemple, si je voulais plus de lumière dans ses cheveux qui sont roux, eh bien, je vais venir jouer avec la teinte orange et je vais augmenter. Et là, moi, par exemple, je vais vouloir qu'il soit plus saturé, plus sombre. Donc je vais baisser un petit peu. Donc maintenant on peut voir aussi ce que ça fait d'avoir joué avec les couleurs. On va faire un petit avant après. Vous voyez déjà qu'il y a une ambiance un petit peu déjà un peu plus cinématographique. Ensuite il y a ce qu'on appelle le virage partiel. Alors ça je l'utilise pas tout le temps, mais je l'utilise en, en gros pour rééquilibrer des choses que j'aurais mal réglées ici ou que je ne vois pas tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer. Un tout petit peu comme d'habitude avec la saturation, je la mets disons 7-8, et là je vais venir chercher la couleur dans les hautes lumières qui me plaît bien. Voilà, ensuite dans les ombres, même chose, 7-8, on va chercher la teinte qui nous plaît. Moi, là ça me plaît par exemple, regardez, hop, c'est parfait, et maintenant on va remonter un petit peu, puisque je vois que dans les noirs et les hautes lumières, il y a des choses à régler. Donc dans le noir, on va augmenter un peu les noirs. L'autre lumière, il suffit d'enlever juste un petit peu de haute lumière ici. Et là, je vais venir en fait relever les noirs avec ma courbe. On va prendre la courbe des noirs. Et voilà. Déjà là, on a quand même quelque chose qui est pas mal. Pour ce qui est... Des autres paramètres, par exemple le détail, bah, ça porte son nom, ça c'est tu veux rajouter de la netteté, moi personnellement je joue jamais avec, quasiment très peu, il y a aussi la réduction de bruit, si par exemple bah, t'as pas eu de chance, tu t'es retrouvé dans une situation où tu voulais à tout prix prendre une photo mais euh, il faisait très sombre et donc tu te retrouves avec du bruit sur ta photo, et bien, tu peux récupérer ça en augmentant la luminance qui va enlever le bruit. Pour les portraits, je le déconseille parce qu'en fait, ça va avoir un effet de lissage qui est plutôt pas mal moche. Ensuite, là, ici, tu as correction de l'objectif. Si jamais ta prise de vue n'était pas très bonne, tu peux toujours jouer avec. On verra ça une prochaine fois. Ici, c'est la même chose que le recadrage. Tu peux jouer avec. Et ensuite, ici, c'est la section des effets où tu peux rajouter un petit vieilletage. Moi, bon, par exemple, j'ai rajouté ça. Voilà, juste un moins 5. Donc, alors ici, tu te demandes à quoi ça sert puisque je t'en ai pas parlé au début. Alors ici en fait c'est pour recadrer, ici c'est la suppression des défauts, là c'est pour les yeux rouges, moi je ne l'ai jamais utilisé, ça c'est un filtre gradué et un filtre radial. je vais te montrer ça dans un instant comment les utiliser, donc pour le filtre de défauts et eh bien en fait ça va être un petit rond qui va cloner une zone où tu vas cliquer, voilà. Et tu vas pouvoir appliquer en fait une zone un petit peu plus propre sur la zone où il y a selon toi un défaut. Alors aujourd'hui on a de la chance, c'est un de mes derniers shootings avec une de mes modèles qui a une peau, on va se le dire, vraiment vraiment très belle. Il n'y a quasiment rien à changer, elle a très peu de défauts. Donc là j'ai pas grand chose à faire, je vais enlever juste des petits trucs qui me viendraient. Également, ne pas en abuser. Euh, ne pas toujours se fier aussi à la zone que Lightroom va te proposer de cloner. Ce n'est pas forcément toujours la meilleure qui va te proposer de cloner. Voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de plus au niveau des retouches de défaut. Je vais te montrer ce qu'on peut faire avec le filtre radial. Alors, par exemple, là, je vais encore attirer un peu plus l'attention sur mon sujet. Eh bien Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un filtre radial autour de mon sujet. Je vais enlever la case inversée est-ce que là le filtre radial va faire un effet juste sur mon sujet et moi ce que je veux c'est autour de mon sujet donc la zone rouge va te montrer où ça va appliquer l'effet que tu vas faire donc moi là je veux pas que ça touche mon sujet on va réduire le contour progressif voilà là, ça touche quasiment plus mon sujet on va enlever afficher l'incrustation et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, là vous avez plusieurs options dans personnaliser, on va lui dire qu'on veut, voilà, obscurcir. Moi, je règle toujours euh, le réglage qu'il te propose parce que ma egg, évidemment, c'est jamais parfait. Un petit peu plus. Et voilà, là, on peut voir que déjà, elle ressort beaucoup plus. Et maintenant, comme je disais, j'y vais régler la vibrance, je vais en rajouter un petit peu, mais baisser légèrement la saturation. Là, par exemple, j'ai envie de refaire ressortir, disons, ces cheveux. Je vais les faire poper l'image, je vais prendre le pinceau, ce qui va me permettre, en fait, juste de retoucher une partie que je veux de l'image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à zéro tous les paramètres. En double-cliquant dessus, ça vous permet de tout remettre à zéro. Et je vais mettre « Afficher l'inscription du masque sélectionné » pour montrer ce que je suis en train de peinturer. C'est bien ça. On peut changer la taille du pinceau, évidemment. Ici. Et voilà. Donc pour moi, là, ma photo est très bien. Je pourrais la sortir comme ça j'en serais très content. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un petit avant-après pour voir de quoi on est parti, à quoi on est arrivé, puisque des fois on s'en rend pas compte. C'est parti. Et voilà, vous avez à gauche la photo d'avant, à droite la photo d'après. Je trouve qu'on est vraiment pas mal au niveau du résultat qu'on voulait au départ, c'est-à-dire un peu plus cinématique et plus sombre. Toujours en respectant des teintes de peau, les couleurs qu'on voulait, etc. Là tu te dis, hey Jordan c'est quoi qui est à gauche, et eh bien ça c'est tous mes presets que j'ai fait ces dernières années, que j'ai créé. Là je voulais vous montrer comment retoucher sans avoir recours à aucun preset, mais évidemment, là ce qu'on peut faire ce serait sauvegarder tous nos réglages pour créer un preset. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc n'hésite euh, pas à me dire euh, ce que tu penses aux commentaires de ces retouches. J'espère que cette vidéo sur les bases de la retouche sur Lightroom t'a plu. La prochaine fois, on ira un petit peu plus en profondeur sur Photoshop. En attendant, fais de belles photos, prends soin de toi et à bientôt.